Cette maquette représente l'ensemble d'éléments anatomiques situés au niveau de la face antérieure du poignet et au niveau de la paume de la main. Sur cette pièce anatomique, on a déjà disséqué la peau et le tissu cellulaire succutané. On reconnaît sur la face antérieure du poignet le tendon du muscle fléchisseur radial du carpe, le tendon de l'enfléchisseur du pouce et au milieu, le tendon du muscle long palmaire qui présente la particularité de ne pas être présent chez tous les individus. Parfois, il est présent sur un membre et absent sur le membre contralatéral. Et il sert le plus souvent en transplant, en chirurgie réparatrice tendineuse. On individualise aussi les tendons du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts et enfin le tendon du muscle fléchisseur aire du carpe qui se termine sur l'os pisiforme. Au niveau de la paume de la main, on a cette structure fibreuse blanchâtre. C'est la ponivrose palmaire superficielle qui est un étalement en éventail de tendons longs palmaire. Ce tendon va s'élargir et va rayonner à la partie superficielle de la paume de la main. Cette aponevrose palmaire est une lame fibreuse, résistante et triangulaire formée de quatre faisceaux longitudinaux, épais et divergents, unis par des faisceaux transversaux. Les bords latéral et médial se continuent avec les fascias ténariens et hypoténariens. La rétraction pathologique de cette aponevrose palmaire constitue la maladie du Dupuytren. Toujours au niveau de ce plan superficiel, on distingue la présence d'un petit muscle cutané qui est inconstant si le muscle court palmaire qui va prendre insertion sur l'aponevrose palmaire et le fascia superficiel et se termine sur la peau et il va rayonner vers l'imminence hypothénaire. Alors, on va ouvrir le plan superficiel et les fascias pour avoir une vue sur les muscles superficiels. Alors, on remarque la présence de deux reliefs musculaires. Les muscles de la loge ténarien, c'est le groupe du muscle destiné au pouce. Et un groupe interne, c'est le groupe du muscle hypothénariens qui sont destinés pour le cinquième doigt. Au niveau de la pente de la main, on a les tendons fléchisseurs communs, superficiels et profonds des doigts qui sont contenus dans la même gaine synoviale avec une gaine propre au long fléchisseur de pouce qu'on le voit à ce niveau. On individualise au niveau de la face antérieure du poignet ces structures blanchâtres c'est le rétinaculum diffléchisseur, c'est une lame épaisse et résistante. Ce rétinaculum diffléchisseur ferme en avant un canal fibreux inextensible, c'est le canal carpien. Il s'agit en fait d'un tunnel constitué d'un U osseux qui correspond au deuxième rangée des os de carpe et fermé par un toit ligamentaire rigide qui est le ligament annulaire ou rétinaculum diffléchisseur. À l'intérieur de cette structure circulent les tendons fléchisseurs des doigts, le long fléchisseur de pouce et les huit tendons fléchisseurs superficiels et profonds des quatre doigts longs et le nerf médian qu'on le voit ici s'engager dans le canal carpien. L'artère et le nerf ulnaire Chemine dans un canal indépendant situé sur le bord interne. C'est le canal de Gouillon. On a expliqué tout à l'heure que le canal carpien est un canal inextensible. Lorsqu'il existe un œdème ou une atteinte inflammatoire de la gaine du muscle fléchisseur, à l'exemple des synovites, il en résulte une augmentation de la pression intracanalaire, entraînant une compression du nerf médian, responsable du syndrome du canal carpien. Et le traitement chirurgical de ce syndrome est basé sur la section de rétinaculum des fléchisseurs permettant ainsi la libération du nerf médian. Concernant les muscles de la main, essentiellement palmaire, comprennent trois groupes. Les muscles de l'éminence ténar destinés au pouce, les muscles de l'éminence Hypoténare destiné au petit doigt et le groupe intermédiaire annexé à tous les doigts. L'imminence ténard est le plus développé et constitue la saillie musculaire de la base de pouce. Nous y trouvons quatre muscles disposés en trois plans. Un plan superficiel constitué par un seul muscle, le muscle court abducteur de pouce. Un plan moyen avec deux muscles, en dehors le muscle opposant de pouce et en dedans le muscle court fléchisseur de pouce qu'on voit à ce niveau. Et enfin, un plan profond constitué par un seul muscle, le muscle adducteur de pouce. Le premier muscle de la loge ténarien est le muscle court abducteur de pouce qui s'insère sur le tubercule du scaphoïde et le ligament annulaire antérieur du carte. On va alors disséquer le muscle court abducteur de pouce pour accéder au plan moyen de la loge ténarien. À ce niveau, on va retrouver deux muscles. Le muscle en c'est le muscle opposant de pouce est le muscle court fléchisseur de pouce. Le muscle opposant de pouce s'insère sur toute la longueur du versant externe de la face antérieure du premier métacarpien. Il a un corps musculaire triangulaire. Le deuxième muscle qu'on reconnaît au niveau de plan moyen c'est le muscle court fléchisseur de pouce. Ce muscle est formé par deux faisceaux. Un faisceau euh, superficiel donc qu on a enlevé avec le plan précédent. Voici donc le faisceau superficiel en rouge et le faisceau profond. Alors la fusion de ces deux faisceaux va former une gouttière dans laquelle s'engage et se loge le tendon de l'enfléchisseur de pouce qu'on voit ici en bleu, entouré de sa gaine synoviale. Radial. Ce muscle court fléchisseur du pouce a la particularité d'avoir une double énervation. Le faisceau superficiel est énervé par le rameau ténarien du nerf médian et le faisceau profond est énervé par la branche profonde du nerf cubital. Le plan profond de la loge ténarien est occupé par le muscle adducteur du pouce formé de deux chefs musculaires. Le chef... Oblique et le chef transverse qui s'insère sur le deuxième et troisième métacarpien. Les deux chefs musculaires convergent latéralement et restent bien distincts. Ce muscle est énervé par la branche profonde du nerf ulnaire. Une Il permet l'adduction du pouce et c'est ce muscle qui va former le bord charnu du premier espace interdigital. Alors en adduction Ici, je palpe en subcutané, je palpe le muscle adducteur de pouce qui va combler ce premier espace interdigital en adduction. Pour mettre en évidence une paralysie du muscle adducteur de pouce, on demande au patient de maintenir un bout de papier en cette position en essayant de faire l'adduction. En cas de paralysie, le patient, il va compenser ce mouvement en fléchissant le pouce. C'est le signe du froment ou signe du journal. Ensuite, on a les muscles de la loge hypotenaires. Ils sont en nombre de trois, disposés en deux plans. Un plan superficiel avec deux muscles. En dedans, le muscle abducteur du cinquième doigt. Et en dehors. Le muscle court fléchisseur du cinquième doigt, on le voit ici en rouge. Et enfin, le plan profond, on retrouve un seul muscle, le muscle opposant du cinquième doigt, qui se retrouve à ce niveau et qui n'est pas représenté sur ce modèle anatomique. Les muscles de la loge hypothénale sont énervés par le nerf ulnaire. Maintenant, on va voir les muscles intermédiaires de la main qui comprennent trois groupes superposés qui sont d'avant en arrière, les muscles lombricaux, les muscles interosseux palmaires et interosseux dorsaux. Chacun de ces groupes est formé de quatre petits muscles numérotés comme les doigts de le sens latéraux médial Sur cette maquette est représenté les muscles lombricaux qui sont des muscles intrinsèques de la main, c'est-à-dire leur origine et terminaison est au niveau de la main. La particularité de ces muscles lombricaux, c'est que leur insertion est uniquement tendineuse. Alors, on note quatre muscles lombricaux annexés aux fléchisseurs profonds des doigts et qui sont soit semi-piniformes c'est-à-dire demi-plume d'oiseau, au piniforme, au bipiné, c'est-à-dire en forme du plume d'oiseau. Le premier muscle lombrical est annexé au tendon du deuxième doigt. C'est un muscle semi-piniforme. Le deuxième muscle lombrical, c'est un muscle aussi semi-piniforme et qui va s'insérer sur le bord latéral. De fléchisseurs profonds de troisième doigt. Les troisième et quatrième lombricaux sont du muscle piniforme ou bipiné et qui vont s'insérer sur les bords en regard des tendons fléchisseurs de troisième, quatrième et cinquième doigt. Les muscles lambricaux vont se terminer par un tendon qui va passer sous le bord médial de l'articulation métacarpo métacarpo-phalangien pour passer au dos de doigt. Alors leur tendon donc il va suffixer sur l'expansion tendineuse de l'interosseux correspondant. Avec elle il s'insère sur le bord externe de tendon extenseur au dos de doigt. Ainsi, les lombricaux réalisent un système d'union entre les fléchisseurs profonds et les extenseurs. Du point de vue innervation, le premier et le deuxième lombricaux sont énervés par le nerf médian. et Le troisième et quatrième lombricaux sont énervés par le nerf ulnaire. Les muscles lombricaux ont comme action la flexion de la première phalange sur le mitacarpien et étend les deux dernières phalanges. Alors maintenant, on va disséquer le plan du muscle lombrico et du fléchisseur euh, commun pour se retrouver au niveau de la loge interosseuse. Au niveau de cette loge interosseuse, on va trouver les muscles interosseux qui représentent les masses charnues profondes de la main, disposées en deux groupes, un groupe palmaire et un groupe dorsal. Les muscles interosseux palmaires sont au nombre de 4, un par espace. Le premier muscle interosseux va se retrouver à ce niveau-là, au niveau du premier espace interosseux. Ici, il est comblé. Par le muscle adducteur de pouce. Et au niveau du deuxième espace. Ensuite, le muscle interosseux de troisième espace. Et le muscle interosseux palmaire du quatrième espace. Les muscles interosseux dorsaux. Également au nombre de 4, Dans chaque espace interosseux. Par deux chefs musculaire Et on voit que les deux chefs de ces muscles interosseux dorsaux se fusionnent pour former un petit muscle piniforme ou bipiné. Chaque tendon du muscle interosseux dorsaux va se fixer sur la face abaxiale de la base des phalanges proximales du de deuxième troisième et quatrième doigt. Et chaque tendon présente une large expansion fibreuse qui se fixe sur le tendon extenseur de doigt correspondant. On remarque que les tendons des interosseux dorsaux convergent vers l'axe de la main. L'axe de la main passant par troisième métacarpien. Voici donc le tendon du premier interosseux dorsal, tendon du deuxième interosseux dorsal, tendon du troisième interosseux dorsal et le tendon du quatrième interosseux dorsal. Et les muscles interosseux dorsaux et palmaires sont énervés par le nerf unaire. L'action des lombricots et des interosseux est complémentaire. Dans le plan sagittal, les muscles lombricaux et interosseux sont fléchisseurs de la phalange proximale et extenseurs des phalanges moyennes et distales. Dans le plan frontal, les interosseux palmaires sont adducteurs des doigts, c'est-à-dire rapprochement des doigts, et les interosseux dorsaux sont abducteur des doigts, écartement des doigts. La face dorsale de la main est formée par différents tendons qui ont auparavant glissé à la face postérieure du poignet et qui vont se terminer à la face dorsale de la main ou des doigts. Trois de ces tendons se terminent en effet immédiatement à la partie supérieure de la région. Ce sont à la partie la plus interne de la région le tendon du cubital postérieur qui vient se fixer sur la base du cinquième métacarpien. À la partie médiane de la région dorsale de la main, les tendons du muscle radio. On a le tendon du premier radial qui se fixe sur la base du deuxième métacarpien. Le tendon du de deuxième radial qui se fixe sur la base de troisième métacarpien puis en dehors on a le tendon de long abducteur du pouce qui se termine à la partie externe de la base du premier métacarpien les autres tendons traversent tous la face dorsale de la main pour se rendre au doigt à la partie la plus externe de la région le tendon du court extenseur du pouce va se fixer à la base de la première phalange de pouce. Le tendon de long extenseur du pouce, un peu plus interne, se termine sur la base de la deuxième phalange de pouce. Plus en dedans, le plan tendineux est formé par les tendons extenseurs des quatre derniers doigts, qui comprennent les quatre tendons de l'extenseur commun sauf pour l'index et le cinquième doigt qui possèdent un deuxième tendon extenseur c'est l'extenseur propre qu'on le voit ici de l'index et l'extenseur propre du cinquième doigt Ces différents tendons sont réunis à la partie inférieure du dos de la main par des lames intertendineuses qu'ils solidarisent dans leur action. Sur cette maquette, on distingue également les nerfs superficiels qui proviennent du radial en dehors et du de lunaire en dedans. Les nerfs sont représentés en couleur jaune et on distingue le rameau cutané dorsal du cubital qui aborde la région peu après s'être divisé en ces trois branches. Terminal. La branche interne se poursuivra en formant le collatéral dorsal interne du cinquième doigt. La branche moyenne forme le nerf interosseux dorsal du quatrième espace qui se divise en donnant la, le collatéral dorsal externe du cinquième doigt et le collatéral dorsal interne du quatrième doigt. La branche externe ou nerf interosseux de troisième espace se divise également à la partie inférieure de la région pour donner le collatéral externe du quatrième doigt et le collatéral interne du troisième doigt. La branche antérieure du nerf radial ou rameau superficiel du nerf radial assure l'énervation de la moitié externe de dos de la main. Par ces trois branches terminales, la branche externe formera le collatéral dorsal externe du pouce. Une branche moyenne au nerf interosseux dorsal du premier espace se divise pour donner le collatéral interne du pouce et le collatéral dorsal externe de l'index. Une branche interne au nerf interosseux dorsal du deuxième espace se divise pour donner le collatéral dorsal interne de l'index et le collatéral dorsal externe du midius. Une anastomose transversale réunit généralement la branche antérieure du nerf radial au rameau cutané dorsal Cubital. On reconnaît également cette structure fibreuse, c'est le rétinaculum des extenseurs qui va délimiter des gouttières osteofibreuses contenant les tendons des muscles extenseurs de la main et leur gaine synovia.